Bonjour tout le monde, bien bonjour les journalistes, excusez-moi, on n'y a pas eu fois, mais c'est fort qu'il On a compris, on a compris. Bon, voilà. Pourquoi m'en a-t-il Oui, demain, nous demandez les, les politiciens rencontrés. Je t'ai permis l'occasion de faire sentir à eux, mais nous avons dit toutes les nazis qu'ils ont fait à la toute conférence des presse. Et quand congrès, c'est un monde qui pas un mouvement. C'est tout ça qu'on a fait bio. Mais nous savons, nous apprenons, si c'est le cas, nous allons dire, mais il n'y pas de travail depuis des mois. Donc les camarades qui ont été suspendus, c'est-à-dire que tous vos portes-là, nous, mais nous ne pouvons pas discuter contre ces messieurs. Ce n'est pas normal que même Louis-Ylassa, je se mette en place un syndicat mixte de gestion de lordre la wadou et bien si là Lassa va transmettre. Les documents les salariés du siècle vers service ça ça qui fait pénaliser. Nous avons vu que nous voyons. Qui monde qui voyou hier, il fait démissionner au ministre parce qu'il pas déclaré toute l'argent il a Qui monde qui voyou J'ai le les grèves faire payer les jeunes de Boug, l'argent de grève. Qui monde qui voyou Qui a passé le monde dans ça le Tous bien. Moussa la Même les journalistes qui te finis ici dans Cazino nous ils ne peuvent pas faire des choses pour nous. Papita qui est, ils font un on sondage senti, on teste, assis les prix, ils prennent, on quasi a même marchandise, à Superouil en France et Superouil en Guadeloupe. Les écarts de prix pour les articles à 63%, à 82%, plus cher en Guadeloupe. Si l'autre école nous va dire à si l'autre nous va dire à si la précarité nous va dire à nous j'apposer. Ça nous va dit nous faisons renforcer les piquets de grève, c'est vrai. Mais nous, quand disons chaque commune, mettez en place des communes d'action. Si chaque commune a 5000 personnes qui viennent, qui rassemblent, nous gagnons 29 000 personnes parce que, par exemple, nous avons des gardes et des 7. Mais nous gagnons au moins 28 000 personnes déterminées et nous pouvons passer même de la là On a le passé. Plus que jamais, nous mobilisés. Plus que jamais, nous déterminés. au matin à 9h15 à France à Belfort a décidé de réintégrer tout le monde qui est licencié parce que plan blanc yo la carte de monde si l'air ou pas grève ou comment vous direz à Belfort à l'hôpital à Belfort avec les gens côté long, pape à Bissy tonner au lieu qu'il y a ou opposition et les autres directeurs qui soutiennent côté long gabi la font vidéo Gabi la font vidéo qui expliqué, ça a expliqué là. Vous pouvez douze directeurs et sous-directeurs qui ont accompagné côté long, par rapport à vous, témoignons par vous. Quel diable vous mettez Il y aurait jusqu'à ce vidéo. Vous pouvez vous parler Avant vous parler, arrêtez de suspendre tout le monde, réactérissez tout le monde, perdons à l'heure, et plus que jamais, vous pouvez la continuer. Merci. Merci, Mme Rémi. Vous avez quand une détermination intacte. Adama Adama, good love out.